On va accueillir aujourd'hui Monsieur Stéphane Sauzette, donc directeur de l'école supérieure d'Ardansi-Alpes. Bonjour Stéphane. Pour nous présenter les formations qui pourraient constituer des enseignements modulaires pour les licences de l'USMB. Certains modules ont déjà été suivis en licence TAPS notamment. Bien, merci. Ça marche euh, bonjour à toutes et tous merci pour votre accueil alors je viens effectivement en voisin hein, c'est une euh, l'école supérieure d'art annecy alpes n'est pas euh, une composante de, de l'université mais un, un voisin euh, avec euh, avec euh, une voisine plutôt hein, puisque c'est une école avec laquelle l'université travaille depuis presque une dizaine d'années sur différents types de projets comme vous ne connaissez pas l'école supérieure d'art, j'imagine, d'Annecy, je vous en dis deux mots. C'est un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture, et donc pas du maisserie comme vous toutes et tous, mais qui délivre des diplômes équivalents. Nous sommes évalué par le HCRS comme l'université. Nous délivrons donc des licences, des masters et non pas des doctorats, puisque ça, c'est uniquement l'université qui délivre des doctorats, mais des diplômes supérieurs de recherche en art de niveau Bac plus 8. Et donc, nous le faisons, euh, ces diplômes, euh, licence, master et équivalent doctorat en art et en design. Euh, c'est une école qui est située pour euh, celles et ceux qui, éventuellement, vont se baigner à la plage des Marquisas sur le lac d'Annecy dans l'ancienne MJC des Marquisas, donc un grand bâtiment euh, très, euh, que je vais vous montrer d'ailleurs, regardez, hop, voilà, vous avez une image euh, sur, ici, ma, euh, on va dire ma gauche, mais comme je suis à l'envers, enfin vous voyez de, derrière moi, donc c'est un bâtiment des années 60, un bâtiment patrimoine du XXe siècle, assez particulier, euh, qui abrite en fait une résidence étudiante, une résidence jeune travailleurs, un ensemble sportif et une Smac, donc une, une, une qui veut dire scène musique actuelle, qui s'appelle le Brise Glace, et donc c'est un, un micro campus culturel, euh, voilà sur les sur les sur les bords du SEMnos, entre, entre le la montagne du semnose et le, et le lac. Euh, alors, cette école, donc je vous l'ai dit, elle est partenaire de l'USMB via une, une convention cadre depuis, euh, je crois précisément, huit ans. Euh, elle est également partenaire de Aspire, euh, puisque dans nos différents échanges ces dernières années, a été, euh, voilà, certains de vos collègues ont considéré que la façon un peu particulière que nous avons de mener notre pédagogie, une pédagogie plutôt par l'expérience, euh, une pédagogie par le projet, euh, pouvait être intéressant de croiser le parcours de vos étudiants de première année. Alors pédagogie euh, par l'expérience, vous voyez déjà quand je vous dis que... C'est un, un autre style. Je n'ai pas emmené des schémas, j'ai emmené des photos. <rire> donc euh, vous avez euh, donc derrière moi l'exemple d'une un, expérience ou d'un projet fait avec des étudiants en design qui travaillent pendant six mois donc sur l'équivalent d'un semestre avec un, un, un architecte qui est également euh, charpentier à fabriquer pour le, le Hara d'Annecy, que vous, vous connaissez peut-être, euh, un volcan qui est un, une sorte d'espace scénographique dans lequel vont pouvoir être jouées différentes pièces de théâtre et, et, et autres concerts de musique. Et donc ça, typiquement, un groupe d'étudiants va travailler avec un artiste pour fabriquer un objet qui va être offert à la, à la, à la société dans son ensemble, puisque vous imaginez bien les enfants... Galoper dans les bottes de paille, ce genre de choses. Donc, ce que nous, ce que nous, ce que nous emmenons, je change de d'image et d'ambiance, on retourne du côté de l'escalade. Je vais vous expliquer ce que nous emmenons dans le dans le partenariat Aspire et comme proposition, c'est en fait un ensemble de, de modules que vous appelez des yeux d'ouverture, je crois un ensemble de modules de 4 euh, fois 4 heures qui, à chaque fois, euh, seraient menés par un artiste qui proposerait aux étudiants de faire une expérience de création euh, de, de, pas trop loin de l'espace disciplinaire de ces étudiants, c'est-à-dire, en droit, euh, bah, voilà, il, il s'agit de, de questions plutôt juridiques. Euh, pour l'IAE, on va parler d'économie, euh, en, enfin, etc., etc. sciences et montagnes. On en arrive à ce que je, je, je vous montre. Euh, on, va on va croiser, euh, les artistes vont, vont croiser euh, euh, d'autres disciplines de géologie ou de géomorphologie, comme c'est le cas ici. Et avant de vous dire ce que je vous montre comme image, euh, l'idée, euh, donc en, en faisant ces sortes de nouages entre des artistes, euh, des, on va dire des disciplines. Et, et, et, et en mettant vos étudiants au travail avec ces artistes, l'idée, c'est évidemment de leur faire acquérir des compétences comme... comme vous, il y en est question ici depuis un moment, des, question, des, des, des, des compétences méthodologiques, euh, euh, bah par exemple la, la, la pratique de projet, hein, euh, où on part de rien pour arriver à quelque chose. Donc juste, juste ça, le fait de... Euh, ce, ce, ce vertige que tous les artistes euh, savent euh, apprivoiser, on va dire, qui est de partir d'une feuille blanche ou d'une ou ou table vide et quelques, quelques heures ou quelques jours après euh, avoir quelque chose à proposer aux autres. Donc, ce parcours du projet, c'est une, une compétence méthodologique importante. Et quand je vous dis partir de rien, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une autre compétence qui nous intéresse beaucoup dans les démarches de projet, c'est qu'en fait, on, on ne part jamais de rien, on part toujours de là où on en est. Et ça a été dit tout à l'heure, beaucoup d'étudiants en arrivant, en particulier dans les premiers cycles, ont l'impression qu'ils n'ont pas, qu pas de compétences par rapport à une discipline ou par rapport à, à la situation dans laquelle on les met et si on les... On les guide un peu. En fait, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas un cerveau vide qui vient euh, être rempli par les, les sachants que nous sommes, mais ils sont des cerveaux déjà bien remplis de beaucoup de choses parfois pas les bonnes, ça c'est sûr, mais de beaucoup de choses, et que finalement, en, en mettant en œuvre euh, leurs leur connaissances, en s'appuyant sur ce qu'ils savent déjà, tout le monde sait déjà des choses, eh bien on peut mener un projet. Et donc c'est une figure du bricoleur aussi qui est mobilisée ici, parce que vous le savez peut-être, la différence, il y a peut-être des ingénieurs parmi vous, mais ça c'est une différence entre l'ingénieur et le bricoleur proposé par Lévi-Strauss. Le bricoleur, c'est celui qui fait avec ce qu'il a sous la main. Euh, et en fait, cette compétence-là, avoir confiance dans le fait qu'on peut faire avec ce qu'on a sous la main, avec ce qu'on connaît déjà, est en fait quelque chose qui libère beaucoup euh, les étudiants plutôt que toujours se dire « Ah oui, mais je... » Je ne suis pas au courant, je ne suis pas informé, je n'ai pas lu ceci, etc., etc. En particulier pour les personnes qui viennent de milieux populaires, où il y a toujours un, un grand complexe de l'absence de compétences et de connaissances. Donc voilà, cette première compétence aurait, aurait à voir avec le projet, cette méthodologie-là. Le deuxième point, encore plus transversal peut-être, aurait à voir avec euh, le fait d'ouvrir le plus largement possible euh, quelque chose comme euh, l'imaginaire, les possibles, le, euh, un, un, un rapport à la liberté. Euh, euh, en fait, penser large, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour nos étudiants qui sont plus que jamais dans une situation euh, comment dire, de confrontation à l'incertitude. C'est-à-dire que le futur ou les futurs qui attendent nos étudiants, quand bien même on essaye de les rassurer en faisant du job dating et tout ce que vous voulez, on sait très bien que les 20 prochaines années ou les 50 prochaines années ou les 80 prochaines années, si on lit le rapport du GIEC par exemple, sont en grande partie incertaines. Euh, et quand elles sont certaines, elles ne sont pas très rassurantes. Et donc euh, là aussi, il y a un nouveau vertige et euh, le fait d'endurer, de, d'être endurant à l'incertitude. Là aussi, c'est une compétence que les artistes ont euh, beaucoup plus facilement <rire> que, que d'autres corps de métier, puisque euh, une œuvre d'art, quand elle n'existe pas, il y a un, un, un trou, un vide, une absence à sa place. Et c'est que en se mettant en, en, dans une démarche créative que vous arrivez à la, à la faire advenir. Donc, euh, euh, voilà, cette endurance à l'incertitude, pour dire une formule, euh, nous semble aussi intéressant à faire toucher du doigt aux étudiants de, de licence euh, de l'université. Et puis, peut-être le dernier point, c'est euh, de, de comprendre que chaque, euh, chaque œuvre ou chaque objet culturel qui est proposé est un nouage qui a à voir avec différents mondes et donc des mondes dont les étudiants, qu'ils soient, encore une fois, euh, euh, en géographie, en STAPS, euh, en, en, en, sais rien, en anglais, ou ce que vous voulez, euh, ne, ne sont pas extérieurs. Hein. Une œuvre d'art, elle est toujours liée à d'autres mondes. Donc là, j'en arrive à mes exemples. Sur la... Euh, là. <rire> de, de, de, oui, c'est que c'est inversé par rapport à moi, et comme je suis un peu dyslexique, je... Voilà, OK, sur la gauche. Euh, Agnès Stollen, une photographie qui s'appelle « La montagne à la fièvre ». Alors ça, c'est une... une une photographie qui fait partie d'un ensemble de photographies disposées dans l'espace public. C'est une très grande photographie, il faut plutôt imaginer un comme un panneau publicitaire. Et alors pourquoi je vous la montre, c'est que euh, Agnès Tolène, elle a travaillé avec nous, l'école d'Ardency, euh, en partenariat avec Editem, qui est un laboratoire de l'Université savoie Mont Blanc qui, entre autres, entre autres choses, fait donc de la géomorphologie et travaille sur les effondrements rocheux. Et là, cette image, c'est dans le village de Bondo euh, sous l'effondrement le, le, du pic Cengalo sur la frontière suisse-italienne, euh, dont un, un pan de montagne s'est effondré à cause de la fonte du permafrost, hein, dans cette, cet effondrement lié à la surchauffe climatique dans nos, dans nos Alpes. Et euh, la montagne à la fièvre, le nom de la photographie vient de la pancarte euh, accrochée par la petite dame âgée qui habitait cette maison, euh, qui, euh, voyant la, la presse euh, arriver pour prendre des photos de, de son village euh, ravagé par la coulée de boue qui s'était euh, conséquente à, à l'effondrement rocheux, avait écrit à la peinture rouge, comme vous le voyez, « La montagne à la fièvre », formule qui permet en une seconde de comprendre de quoi il s'agit. Donc les géomorphologues découvrant euh, cette image en ont fait à un moment donné, il y a, il y a trois ans, là, quand on a montré ça, une sorte d'image un peu, un, peu, un peu symbole comme ça. Euh, donc... Des nuages se font euh, tout le temps. Euh, L'autre image à droite, Quentin Lazareski elle froide. Alors c'est drôle, vous avez beaucoup parlé d'escalade. Il se trouve que Quentin Lazarevski fait dès, dès maintenant, là, dès ce semestre... Euh, un travail avec les étudiants de Staps euh, et en particulier lui travaille sur le territoire et il utilise la montagne comme un, un non pas une toile parce qu'il n'est pas peintre mais euh, euh, un support artistique et il ouvre des voies qui sont des voies particulières des voies d'escalade qui sont des voies dans lesquelles le, la, la, le, le dessin euh, a un intérêt euh, esthétique les, les le, donc croisons sculpture et, et, et graphisme si vous voulez et les gestes surtout qui vont être nécessaires pour parcourir cette voie, donc là une, une voie d'à peu près 300 mètres à aile froide dans le dans les écrins, si vous si vous connaissez euh, les, les gestes qui sont nécessaires croisent autant la danse que la performance, donc des, des pratiques artistiques. Ah petit bug. Euh, autre, autre espace euh, que les artistes investissent et qui croisent, euh, par exemple, des, des, bah, des considérations sur l'économie et, et la façon dont circulent les, les marchandises et les matériaux. Euh, toute une série des pratiques artistiques contemporaines ont à voir avec la récupération euh, de matériaux et, le, et les logiques de réemploi pour euh, Décorré, décorréler euh, la création d'objets de, de la production de carbone. Et donc là, je vous montre une photo à gauche qui est simplement un exemple d'une ressourcerie dans, lequel, dans laquelle on peut puiser pour faire des choses. Et à droite, euh, un objet d'un artiste euh, congolais qui était en résidence dans, dans mon école il y, y a peu de temps et qui a travaillé avec, bon là pour le coup c'était avec mes étudiants, mais euh, a, a démonté toute une série d'objets dans lesquels il y a des composants électroniques euh, venant d'une déchetterie professionnelle, euh, Yanos Majesticos venant de Kinshasa, et euh, étant particulièrement sensible au fait que dans nos poubelles, on retrouve les matériaux de son sous-sol, puisque euh, les... les vous le savez sûrement, hein, le cobalt, l'or, le, le, le, enfin Tous les matériaux précieux qui fabriquent les composants électroniques euh, proviennent de différents pays, dont le Congo est un des plus grands euh, fournisseurs mondial. Et donc cet artiste, en faisant fabriquer des sortes de sculptures, là une sorte de casque d'un astronaute futuriste un peu étrange, euh, euh, met en jeu euh, cette, cette discussion et cette, et cette sensibilité à la fois à des matériaux, à des, à des nouvelles façons de, de fabriquer des choses, donc par des logiques de réemploi, et à une analyse, on va dire, des circuits de... de de production et de consommation depuis les matières premières jusqu'aux jusqu au, jusqu poubelles, là en l'occurrence d'Annecy. Donc euh, voilà, ce qu'on va proposer aux, aux étudiants de, de, de premier cycle de l'USMB, c'est donc d'avoir euh, des expériences avec un artiste à chaque fois dans lequel il y aura comme un exercice, on pourrait dire, ou un, ou un, un sujet qu'ils auront à explorer euh, comme ça en quatre séances. Ils auront des références artistiques et euh, euh, partant de rien, ils créeront en tout cas on l'espère, l'équivalent d'une exposition par par projet. Ceci donnera lieu à la question de l'évaluation la... a été posée tout à l'heure. Donc je le dis tout de suite, ceci donnera lieu à une évaluation du parcours de l'étudiant et non pas de la qualité. On n'attend pas qu'en quatre, en quatre après-midi, euh, un étudiant qui n'a jamais fait d'art de, de, plastique devienne un, un grand artiste. Mais par contre, on pourra évaluer la façon dont il s'est développé, euh, a, a investi quelque chose, d une, d une, quelque chose de sa créativité propre et comment il a su faire alors avec ses compétences, mais aussi avec ses incompétences. Je me permets de, de de poser ça au milieu de votre table commune. Euh, je ne sais pas si ça vous fera avancer dans vos réflexions sur les acquisitions de compétences, mais il se trouve qu'on a aussi besoin d'incompétences pour être créatif. C'est-à-dire que si vous ne rencontrez pas des endroits où vous ne savez pas faire, où vous, ne, où vous êtes obligé de trouver des ruses, où vous êtes obligé de sortir des sentiers battus, et eh bien vous faites toujours la même chose. Donc il faut certes donner des compétences à nos étudiants, mais il faut aussi leur laisser la possibilité d'explorer des zones d'incompétences. Pour le dire, euh, voilà, depuis mon école d'art. Je vous remercie. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, très bien, je vous donne le micro. Euh, Est-ce que ça veut dire que si vous venez en cours de voilà dans une filière d'économie euh, les étudiants, vous les mettez avec euh, un tas de déchets, par exemple, et vous leur dites qu'est-ce qu'on peut en faire Vous allez vraiment leur faire faire ça Ce n'était pas, pas pour me moquer. Hein, oui, oui. J'adorerais que la réponse soit oui. Hein, Alors la réponse est oui. Mettre, euh, donc, euh, euh, non, non, la réponse est oui. Euh, et donc, euh, autre, autre question, parce qu'avec les déchets, l'économie, je vois bien, euh, dans la filière où je suis, ils font du droit, de l'économie et de la sociologie. Est-ce qu'on va arriver à mélanger tout ça dans... Dans, dans la créativité, parce qu'après, enfin, c'est le côté juridique peut-être qu'il faut m'aider à percevoir c'est-à-dire que vous avez du mal à voir comment des artistes oui. peuvent être imaginatifs Les euh... juristes ne sont pas là, <rire> ils ne peuvent pas me détester tout de suite, je vérifie avant. Non, il y a, alors typiquement, il y a énormément d'espaces euh, théoriques, au moins du droit, qui sont investis par des artistes. Euh, avec l'école euh, que, que je dirige, on a par exemple participé à la nuit du droit euh, à Annecy euh, à l'automne dernier. Euh, C'était sur les... les, les ça s'appelait euh, « Rituel et symboles de la justice » typiquement. Et donc les, les artistes ont travaillé avec le, les avocats de, du, du, du palais de justice d'Annecy précisément sur ça, sur les symboles et les rituels de la justice. Donc rituel, euh, c'est les phrases qu'on prononce, c'est la façon dont on se positionne dans l'espace, etc. Donc c'est plutôt une logique, ce qu'on qu appelle les performances, hein, donc proche du théâtre ou, de, ou du serious game ou ce genre de choses. Et donc les artistes là euh, font apparaître à un, à un milieu professionnel des choses que ce milieu professionnel, évidemment, ne voit plus, pu puisqu'il en a trop l'habitude. Et c'était assez... Euh Enfin, C'était assez passionnant en fait. Et y a, en fait, l'art, c'est un peu comme la philosophie, où il n'y a, a, a pas d'espace où, où euh, il est impossible d'avoir une démarche de type artistique. Euh, euh, en économie, ça n'est pas que les déchets, par exemple. Toute l'économie du numérique euh, n'est pas que matérielle. Aujourd'hui, il y a tout un sujet autour des NFT, par exemple. Ça peut être faire un workshop sur les NFT avec un groupe d'étudiants. Euh, en droit, il y a la question du droit à l'image, de la copie, du plagiat. Enfin, ça peut être quelque chose là-dessus. Alors, en fait, on recrute spécialement pour ce module pour l'université euh, deux artistes un peu tout terrain qui seront capables précisément de faire ça et de venir dans tel groupe avec un tas de <rire> composants électroniques ou je ne sais quoi. Pas composants électroniques, ça a déjà été fait. Euh, en tout cas, qui emmènera un dispositif pédagogique et qui activera sûrement par quelque chose d'un peu euh, euh, décalé. Qui activera chez les étudiants, en tout cas on, on l'espère, euh, une, une ouverture, une, une créativité qui, on l'espère, fera retour ensuite dans la discipline euh, euh, de manière plus normale. Quoi. Merci beaucoup. Je check dans la salle s'il y a des dernières questions. Non, c'est bon Eh bien on avance. Merci. Je vous remercie pour votre intervention.